Euh, bonjour à tous, euh, j'aimerais faire une petite vidéo ce matin, euh, c'est sûr qu'avec le pétrole qui s'écroule euh, littéralement, c'est loin d'être drôle, c'est pas euh, une plaisanterie, euh, on se trouve avoir un pétrole qui est euh, américain, le WTI qui est à 11$ ce matin, c'est vraiment une, une catastrophe euh, catastrophe. Dans le fond, on a des surplus de pétrole. On ne sait plus où mettre le pétrole. Euh, ça me fait un peu réfléchir à ce qu'on qu nous disait il y a des, plusieurs années où euh, on disait qu'on aurait un pic de production de pétrole et euh, qu'ensuite ça déclinerait. On est en 2020. Euh, oui, c'est à cause de la, du coronavirus, le COVID-19, euh, où on est euh, confiné chacun dans nos demeures, donc on n'utilise presque pas nos véhicules. Euh, la, la construction est arrêtée, la production euh, est partiellement arrêtée, donc c'est directement relié à ça, mais on a un surplus de pétrole qui fait en sorte que l'offre est vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment supplémentaire à ce que de la demande, et c'est la raison pour laquelle le pétrole ce matin euh, s'est écroulé littéralement à 11$, je parle du WTI, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été vu euh, depuis 1998, donc euh, on se trouve vraiment dans une période... Euh, une période... Euh, on a des remises en question à tous les niveaux. Euh, C'est sûr que la Fed continue à injecter dans les marchés. Aujourd'hui, euh, ça descend au niveau des futurs, euh, au niveau des prix, euh, de, des indices aussi mais euh, la Fed intervient, la Fed intervient continuellement, donc c'est un marché qui est tout à fait artificiel. Si on parle d'économie, il n'y a plus d'économie en ce moment, et euh, euh, dû au fait de, du ralance, ralentissement économique, excusez, de ce qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'on est dans une période qui est semblable vraiment à une période de dépression qu'on a connue en 1929, euh, où euh, l'économie a arrêté complètement. Là, c'est... Si on le sait que c'est à cause du coronavirus, mais avant ça, il se tramait euh, des choses qui étaient un peu euh, bizarres. Euh, donc, euh, la crise des repos, euh, que les banques avaient arrêté de se faire confiance, c'est arrivé euh, hum, ça a commencé à… En septembre, donc, euh, à partir de ce moment-là, on a vu euh, euh, une injection euh, massive de la part de la Fed euh, de monnaie dans le système pour faire en sorte que les banques puissent se prêter. Et euh, tout ce qu'on a fait depuis ben, la crise du coronavirus, peut-être vous relatez un peu ce qui est arrivé. Euh, en janvier, quand on a commencé à parler de ce virus-là euh, qui venait de la Chine, euh, on, a, euh, on a parlé de ça pas beaucoup euh, au, au début, et ensuite en février, je me rappelle encore, c'était vraiment assez fort, et j'ai regardé une vidéo euh, avant-hier sur euh, euh, un type, un économiste qui parlait euh, au niveau du virus, on était le 28 février, et euh, lui-même disait, ça m'a rappelé un peu les souvenirs, 28 février, euh, le, Coré euh, le coronavirus battait son plein, commençait à s'étendre un peu partout, c'était... Euh, assez fort, tout ça, et pourtant la bourse était à des sommets. Et toute l'euphorie boursière avait balayé complètement la nouvelle du coronavirus, et à un certain moment donné, euh, le coronavirus n'a pas apparu, il était là, mais on a comme... Euh, la, la, les, les investisseurs, ou, ou plutôt, euh, les, les robots, <rire> ont pris en compte ce paramètre qui est important et on a eu les super ventes pendant deux, trois semaines. Euh, super, super ventes. Euh, et là, on a eu un rebond en avril. Donc, un rebond qui était, qui est très, très important de ce qu'on a connu comme creux. Et euh, là, en ce moment, on est rendu là. Et le rebond, il faut le dire, le rebond est uniquement provoqué par la FED, par de l'injection euh, dans le marché. Oui, il y a des personnes, des, des fonds d'investissement qui sont ré réentrés dans le marché, mais probablement, c'est peut-être pas pour du long terme. Euh, Aujourd'hui, on n'a on vraiment pas, euh, face à ce qui se passe au niveau du prix du pétrole, on n'a vraiment pas euh, de déconfiture dans le marché, on a un peu de baisse, euh, mais il n'y a rien de fort, parce que dans le fond, euh, ce que la... La Fed va faire, encore une fois, puis c'est son jeu, elle le fait depuis des années, c'est intervenir pour faire en sorte que le marché soit soutenu artificiellement. Et donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe, dans le fond, on est à la fin d'un cycle. Le cycle doit être étiré le plus possible, ça c'est sûr, sûr, sûr. Et on veut absolument que tout soit maintenu artificiellement jusqu'à l'élection de de Trump. Euh, et puis, il y a aussi le, le fait que l'économie, le, le, ben, en partie, là, on ouvre l'économie côté partiel aux États-Unis. Euh, j'ai écouté un peu euh, de vidéos là-dessus, de, j'ai lu aussi là-dessus euh, cette fin de semaine. Et euh, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les grands centres comme New York, Los Angeles, Californie, tout ça, euh, c'est les centres qui sont les plus touchés au niveau du coronavirus. Euh, le centre des États-Unis, euh, middle West, tout ça, c'est moins touché, donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, eux-mêmes font des manifestations en ce moment, de comme euh, et, et, ce qu'ils veulent tout simplement, les citoyens, c'est retourner, euh, repartir -re l'économie pour que ça roule, tout ça. C'est un peu comprenable parce que c'est moins leur problème, mais... Euh, je sais pas ce que les médias disent, mais la réalité, c'est ça, c'est vraiment moins leur problème. Et euh, ce que je voyais euh, cette fin de semaine, c'était des manifestations euh, des Américains qui étaient collés les uns sur les autres et qui faisaient un peu en ironie le contraire de ce qui est prescrit. Éloignez-vous de six pieds, de deux mètres plutôt. Euh, c'est un peu plus que six pieds. Euh, mais eux autres avaient des, des affiches de, du contraire. Rapprochez-vous dans le six pieds. C'est un peu un, un genre d'ironie, mais... Euh, euh, la réalité c'est que c'est un problème qui les touche moins, on a, on a beau dire puis moi je ne fais pas le, le juge de ce qu'ils font, je vous dis rien que les faits euh, ce, qui, ce qui se passe en ce moment euh, mais au niveau euh, de, du pétrole c'est quelque chose qui est dramatique parce que dans le fond euh, je pense au pétrole euh, américain, le pétrole de schiste dans le fond on a bâti une industrie pour euh, avoir l'autonomie euh, euh, énergétique et euh, oui ça fonctionne mais c'est ça fonctionne dans le sens que les États-Unis sont rendus autonomes, mais à quel prix? Euh, là, en ce moment, à 11$ euh, du baril, 11-12$, euh, euh, il va y avoir un revirement euh, à un moment donné, c'est sûr, mais pour l'instant, vu que tout est paralysé... On peut euh, souffrir beaucoup et puis c'est là que les entreprises, beaucoup d'entreprises vont faire faillite, vont tomber. Le gouvernement américain et la Fed vont encore intervenir pour essayer de sauver euh, ces économies-là et puis tant mieux. Mais par contre, je vous dis encore que c'est inutile de créer de l'argent et la mettre dans le système. Je vous avais déjà expliqué dans les dans certaines vidéos précédentes que euh, même si on ajoutait de l'argent dans le système, euh, ça règle pas les problèmes. La, et ce qui va arriver, et ça commence déjà, je vous en avais parlé, c'est le salaire de base universel. et la raison est très très simple, c'est qu'on injecte des capitaux euh, pour, euh, dans, dans les, euh, pour les banques, tout ça, dans le fond, dans, pour euh, donner encore plus de pouvoir à, aux riches, aux très très riches, on ne parle pas de petits riches, on parle de très très riches, et aux banques, aux institutions aux grandes entreprises, donc les grandes entreprises gagnent encore du pouvoir et le, le consommateur, le peuple, la base, euh, perdent du pouvoir d'achat et c'est ce qui va arriver avec leur philosophie, mais euh, ils vont s'apercevoir que ça donne rien. Dans le fond, celui qui consomme, celui qui est à la base de la consommation, euh, c'est le consommateur, c'est la personne qui se trouve à être, euh, aller acheter son pain, son beurre, qui fait virer l'économie, euh, c'est de là que tout part. Et euh, de cette manière-là, déjà ça commence à injecter. Ben, les États-Unis, c'est 1200 dollars. Ici au Canada, on donne beaucoup d'argent euh, pour euh, <rire> essayer de partir l'économie, mais... Euh, donc, il va y avoir des changements majeurs euh, à ce niveau-là. Et dans le fond, euh, un vrai euh, économie capitaliste, comme je parlais avec mon fils, euh, on devrait pas intervenir. Mais euh, comme, ce que je, je vois, dans le fond, c'est qu'on intervient. La Fed n'a pas le droit d'intervenir comme elle fait là dans les marchés. Euh, c'est immoral selon son mandat, parce que dans le fond, son mandat est pas d'acheter des actions, et c'est ce qu'elle fait en ce moment, des ETF, elle, les jette, elle jette des actions de compagnie, des, des bons de compagnie. Donc, elle devrait pas faire ça, mais elle le fait. Elle achète des actions, des bons du, des bons, euh, ben, du de trésor américain, euh, elle achète tout. Elle achète littéralement tout. Donc, c'est pas son mandat, puis ce que ça fait, ça... Euh, brise euh, les cycles économiques parce que dans le fond euh, le, le, le, la raison pour laquelle les marchés montent en ce moment c'est tout, tout est fake tout est fake, y il a rien de vrai dans ce que vous voyez. Là. Euh, vous voyez aujourd'hui, euh, avec euh, le pétrole qui vient de descendre, euh, prendre toute une dégringolade, euh, 11, 12 dollars, c'est vraiment euh, catastrophique, puis il faut pas oublier que notre économie est basée sur la demande énergétique. Euh, plus, plus le pétrole, on a aujourd'hui de, de l'énergie de plusieurs sources, qui est tant mieux, comme l'énergie solaire, c'est extraordinaire. Euh, pour le futur, c'est quelque chose de très très bien. Mais euh, au niveau de, de notre société, de la manière qu'elle est basée aujourd'hui, c'est sur le pétrole. On, on a beau dire les étoiles électriques, tout, mais c'est sur le pétrole. C'est le pétrole qui se trouve être la base de notre, euh, euh, de nos consommations, du virement de l'économie, tout ça. Donc, euh, on se trouve à être encore accroché au pétrole et euh, euh, peut-être c'est ce que je pense, euh, ce qui arrive avec cette crise, euh, parce que la Fed va injecter, injecter, injecter pour maintenir les marchés, c'est ce qu'elle va faire. Regardez, aujourd'hui, ça descend, euh, Dow Jones est rendu à moins 376, uh, Standard Poor, moins 34. Euh, regardez bien, c'est à la fin de la journée. <rire> on n'a pas changé de direction, puis on est dans le vert. Probablement, probablement. Euh, euh, mais c'est <rire> pas une économie, c'est complètement fake, il n'y a rien de vrai dans ce que vous voyez. Mais, euh, les... <rire> C'en est presque drôle, euh, mais euh, les bourses vont monter. Les bourses vont monter parce que la Fed achète tout ce qu'elle peut acheter. Elle achète les grandes entreprises, elle achète tout ce qui peut euh, euh, s'acheter sur le marché. Donc, euh, au niveau euh, de, de ça, de, des indices, euh, ça va monter, ou en tout cas, ça va se maintenir cette semaine, ça va recommencer à monter. Mais au niveau du pétrole, c'est la réalité, parce que ça se négocie, euh, dans le fond, hein, au niveau des, euh, de l'économie réelle, la l'achat du pétrole. Si on a trop, c'est l'offre et la demande. C'est la base de l'économie, l'offre et la demande. Euh, si on a trop d'offres, euh, le prix va baisser, si on a trop de demandes, le prix va monter. C'est la base de l'économie. C'est vraiment pas du. Je suis pas un économiste. Je suis plus un, un statisticien, informaticien, mais j'ai compris ça tout de suite. Euh, depuis ma jeunesse, l'offre et la demande. J'avais eu un cours d'économie. On, on nous disait que tout était basé là-dessus. Puis c'est normal. L'offre et la demande, tout simplement. On, on a trop d'offres, eh bien, la, euh, si tu as trop d'offres, puis tu as moins de demandes, ben c'est sûr que les prix pour pouvoir écouler le stock, peu importe ce que c'est, que ce soit des souliers, euh, des pantalons, du pétrole, du pain, euh, euh, ton prix va baisser si tu as trop d'offres, euh, c'est simple, c'est règle du capitalisme numéro un donc euh, en ce moment on se trouve à être dans ce paradigme-là au niveau euh, du pétrole, trop d'offres, vraiment, on sait plus où, où mettre le pétrole, on produit trop, donc euh, c'est ça, on est dans ce... Euh, cette équation-là et au niveau, euh, comme je vous dis encore, des indices. Ah, c'est maintenu artificiellement. Euh, qui, ça ne représente nullement l'économie. Euh, vraiment pas. Donc, euh, on va aller, pour débuter, euh, aller voir les fameux... Euh... OK, les fameux indices. Ce ne sera pas long. Regardez, en ce moment, on a moins 34 au niveau du Standard Poor, moins euh, 375, c'est absolument rien, rien de catastrophique là, parce que c'est maintenu, tout simplement, tout simplement. Euh, euh, au niveau euh, de l'or, l'or, euh, ben, ça explose pas aujourd'hui, mais on, on voit très très bien, je vais aller voir des graphiques euh, hebdomadaires. Euh, l'or, comme je vous ai dit que je vous ai dit, je vous redis, euh, je vous l'ai dit souvent, euh, est en tendance euh, haussière. Euh, et c'est sûr que vous avez une forte pression au niveau de l'or pour que euh, l'or puisse pas exploser à sa juste valeur. Euh, c'est un peu comprenable parce que dans le fond, ça donnerait un désaveu à la Fed, à tout ce qui, euh, à tout ce qui est, euh, on va cacher ça pour l'instant, à tout ce qui est. Euh, euh, de fait, la, la réalité économique. Donc, euh, l'or donnerait un désaveu à notre système économique qui est basé sur du vent, sur euh, de la fake, fake news, sur du fake euh, économie. Bon, bon c'est ça. Donc, euh, l'or va poursuivre son chemin euh, de hausse tranquillement. Euh, ça va se faire tranquillement. Au niveau des orifères argentifères... Euh, on a eu le, le, le coup assez raide là, euh, qui est arrivé. Euh, tout à l'heure, je vais vous expliquer ça, ce qui est arrivé en, en, en le dernier crash en 2007-2008 et vous montrer la situation, ce que mon scénario, ce que je pense qui va se produire. Mais avant toute chose, on va aller voir le pétrole. Pétrole, c'est ce qui est arrivé euh, ce matin à l'ouverture. On était 12,55. Maintenant, on est à 12, 11, 90 dans ces coins-là. Donc, euh, le pétrole est en pleine déconfiture. Ça s'est fait en... On était à 20$, on se mettait, ça s'est fait en rapidement 3 jours euh, où on a perdu euh, euh, d'une manière vraiment euh, catastrophique euh, ben, le, le prix euh, du fait que l'offre est trop abondante. Euh, ça, ça se trouve être l'ETF USO euh, que vous connaissez probablement. Si on veut acheter le... Euh, ben, du pétrole euh, via un ETF. On achète l'ETF USO qui était encore à... Bon, même plus on le voit à dollars parce que c'est pas... Euh, euh, il était à 12$ dollars quand qu on était euh, au plus haut dernièrement. Là, je sais pas très très longtemps. On parle d'une coupe de mois. Donc, euh, c'est ça. On se trouve à être en déconfiture au niveau de l'ETF aussi. Euh, J'avais peut-être quelques... Ah! Oh, bon, c'était pour vous montrer... Euh, dans le fond, euh, la vélocité de la monnaie. Qu'est-ce que c'est la vélocité de la monnaie? Ce n'est pas du. c'est de la comprendre, c'est la vitesse euh, à laquelle la monnaie tourne dans le système. Euh, depuis euh, 2008, euh, l'argent, la monnaie qui est injectée dans les systèmes, à partir de 2008, 2009, là, on voit très bien que les, la, la, la Fed, l'injection monétaire qu'elle a faite, euh, euh, l'IQE, on voit ça comme ça, euh, ça a commencé en 2009, on voit très, très bien comment que ça s'est euh, euh, injecté. Premier QE, deuxième QE est ici, 2011. Ensuite, on a eu un autre QE, QE3 ici en, en 2014, 2015. Et le dernier QE ici, ben, QE, oh oui, qui, ben Ici, on disait que ce n'était pas un QE là, en, en septembre, mais ça, ça débutait. Mais là, on se trouve être avec un QE. Euh, qui est vraiment euh, QE, QE4, et, et on injecte, on injecte de l'argent, mais c'est une bombe monétaire qu'on injecte en ce moment dans le système. Mais si vous voyez la vélocité de la monnaie, c'est-à-dire l'argent qui tourne dans le système, c'est-à-dire que la personne qui achète son pain, son, pain, son lait, euh, euh, ses vêtements, euh, tout ça, elle, la personne moyenne, le consommateur, euh, ne fait plus virer l'argent dans le système. C'est c'est avec euh, la, la vélocité de la monnaie qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Il se passe plus rien dans l'économie réelle. Donc, l'argent est stocké dans des actions, dans des... Euh euh, peu importe les instruments financiers, l'argent est stocké euh, à la bourse, dans des, euh, dans des bons, des bons du trésor, tout ça, l'argent est stocké là et elle ne tourne plus. Donc, l'économie réelle n'existe plus, surtout avec le coronavirus. Et si vous me dites euh, c'est à cause du coronavirus, c'est complètement faux. C'est pas à cause du coronavirus. Je sais que le coronavirus, c'est une... Bonne grippe, là, je vais me faire assassiner, mais c'est une super de bonne grippe, euh, pneumonie, ce que j'ai entendu, une bonne pneumonie, tout ça, qui doit être qui doit être euh, contenu comme on fait. C'est super, mesure des mesures de où on s'éloigne les uns des autres, c'est parfait tout ça. Mais au niveau économique, je parle simplement au niveau économique, le problème était là bien avant. Bien, bien avant. Ça fait depuis 2008, dans le fond, on a patché le système. Et là, on continue, euh, ben, les Q1, Q2, Qt, ici, Là, c'était euh, une autre manière d'injecter de l'argent. C'est Q2.1, Q3 et là le, euh, Q4, là, qui se trouve à être en ce moment. Et ici, on voit très, très bien en septembre, ça se trouve à être la crise des ripos. La Fed avait déjà commencé à réinjecter de l'argent et à baisser les taux d'intérêt aussi. Et là, d'une manière euh, pa paniquante, euh, elle a baissé les taux d'intérêt euh, vraiment d'une manière drastique et injecté. Et va, elle va continuer à injecter euh, de l'argent dans le système et la vélocité de l'argent. Euh, l'argent ne vire plus dans le système. Donc, l'économie en ce moment est morte, est arrêtée. Euh, Trump, euh, aujourd'hui, on va pas d'économie ben, dans ce, certains États aux États-Unis. Euh, C'est la volonté de Trump. Euh, euh, on va voir. Nous aussi, au Québec, euh, ça va repartir aussi. Et puis, euh, ça va repartir, mais on le sait très bien. Je pense que tout le monde euh, qui consommait euh, va, euh, va euh, vraiment repenser ses mesures de consommation. Quelqu'un qui allait s'embarquer sur un grand paquebot euh, avec 5 000, 10 000 personnes, euh, confiné là-dedans, va penser deux fois avant de reprendre... Euh, une croisière dans les prochaines, les prochains mois, les prochaines années. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, ça va reprendre, mais il va y avoir beaucoup de, de confinement de ce côté-là. On va vouloir rester à la maison. Quand je dis à la maison, même lorsque les mesures de confinement au niveau du coronavirus vont être terminées, on va vouloir vivre d'une manière plus locale, consommer d'une manière plus locale. D'ailleurs, les gouvernements le disent, Legault le dit lui-même et plusieurs le disent aussi au niveau de, certains, de plusieurs pays, on va commencer à consommer local. La mondialisation, eh bien on a la, on a la conclusion de cette mondialisation et... C'est trop facile de dire que c'est simplement le coronavirus. Déjà, on voyait des failles dans le, la mondialisation effrénée, Parce que faut, faut bien dire que la mondialisation a toujours existé. Des euh, grandes pandémies qui euh, se sont produites, euh, la peste bubonique, la peste noire qui est arrivée dans les 13... 1340, 1350, c'est vraiment euh, le fait qu'il y avait, y avait la, une mondialisation où les grands pays comme Florence, Gênes, euh, Venise euh, ont été contaminés dû au fait qu'on transférait des marchandises de port en port et les rats ont emmené des puces qui ont contaminé les populations. Et lorsqu'on a commencé à pratiquer le confinement, on a arrêté euh, cette contamination. Donc, euh, non, c'est le même scénario. La mondialisation existait. Mais là, je pense que c'est une mondialisation effrénée qu'on a connue des, les dernières années. Et euh, ceci est dû au fait que les technologies euh, nous ont euh, aidés à... Exemple très, très concret. On peut acheter aujourd'hui, ben, on peut le faire encore aujourd'hui, mais euh, acheter euh, dans une usine de Chine euh, d'une manière très, très facile via Amazon, via euh, Bangu, via euh, Alibaba, euh, peu importe la plateforme, eBay. Euh, donc, euh, c'est ça la mondialisation, c'est qu'on achète euh, et on fait même produire euh, à l'extérieur du pays. Donc, euh, c'est ça. On injecte de l'argent, la vélocité de l'argent euh, diminue. Euh, diminue depuis très très très longtemps, depuis euh, comme on l'a vu. Euh, ici, c'est un autre graphique qui nous montre, euh, ben, euh, dans le fond, c'est les taux d'intérêt, euh, les euh, taux d'intérêt directeurs euh, qui sont à la baisse en ce moment. Donc, c'est euh, un paquet de graphiques superposés les uns sur les autres. Euh, as le, le, le, le produit intérieur brut. Euh, la, la croissance du produit intérieur brut, trois ans. En tout cas, ça on voit aussi que c'est en, en forte baisse. L'argent qui a été injecté depuis 2009, euh, ça, se trouve être euh, euh, les injections massives de la Fed, c'est en rouge ici. Et le Standard Poor's qui a suivi cette injection monétaire. Mais dans le fond, la croissance économique réelle n'a pas connu de, euh, de poussée au contraire, à cause du graphique que je vous ai montré ici, qui nous montre que la vélocité de l'argent a diminué. Donc, euh, on se trouve vraiment dans des paradigmes euh, euh, catastrophiques. Euh, L'économie vire plus, et pourtant euh, les, euh, les euh, indices. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en ce moment. Là? Je suis je, je, presque je vais regarder c'est moins 31, ça ça, fera, ça va probablement finir dans le vert, malgré malgré le pétrole qui est rendu à 11,68, il n'y a aucun problème, la, la, la réserve va injecter encore des milliards de l'or, j'avais de quoi vous dire, je me souviens pas, donc on va finir avec l'or dans le fond, bon... Dans le fond, l'or, comme je vous dis, je vous ai dit, on regarde le graphique à long terme. Là, ici hebdomadaire, on va aller mensuel. L'or, il euh, n'y a rien qui a changé comme scénario. On se trouvait dans un scénario haussier, euh, de la même manière que ça s'est produit en 2000. On continue notre montée. Euh, ça se fait d'une manière euh, euh, tranquille, lente, euh, et euh, les minières euh, suivent pas encore d'une manière. Euh, euh, très prononcé. Cependant, on voit très, très bien que... le Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est très, très important. Excusez-moi, en vous parlant de ça, je voulais faire un récapitul... récapitulatif de ce qui est arrivé au niveau des milliards. On va aller avec euh, XAU. Bon. Ça, ça se trouve être les milliards d'or et d'argent. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé en 2000... 2008-2009? Ah, euh, ici, c'est ici. Euh, c'est pour vous donner un peu de la perspective du, de, du marché boursier qui a commencé à, à, à cracher. On va y aller avec... Euh, X... Standard and Poor... Euh, oh, excusez. Euh, je vais mettre ça comme ça. Comparer. Ajouter un symbole. comparer. Standard and Poor. Bon, comme ça. Bon, là, on va savoir où -ce on ce qu'on s'en va euh, pour euh, vous montrer euh, ce qui est arrivé en 2008-2009, euh, lorsqu'on a eu le crash du Standard Poor's, euh, Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, peu importe, euh, en 2008-2009, on a eu un premier euh, crash important ici, où l'or, euh, les minières d'or, l'or et les minières d'or ont suivi. Euh, J'ai l'or, mais c'est la même chose, les minières, c'est la même chose. Euh, on a eu un premier euh, crash ici, on a remonté, la Fed a commencé à injecter de l'argent, non, non dans le creux, mais juste avant. Euh, je pourrais aller voir ça rapidement sur le Standard Poor's. La Fed a commencé à injecter euh, de l'argent à peu près euh, ici, dans ces coins-là. On n'avait pas atteint encore le creux. Et pourtant... Lorsqu'on a commencé à injecter de l'argent, l'or, c'est à peu près, regardez, c'est ici à peu près, novembre 2008, décembre 2008, la Fed est intervenue dans ces coins-là et le marché n'avait pas encore reviré. Et sur l'or ou sur euh, XAU, qui représente les minières, regardez, en octobre 2008, novembre, on a commencé à avoir un revirement. Donc, le revirement sur les orifères et les argentifères, est arrivé avant le retournement du Standard Poor, du Nasdaq et tout ça. Et je pense que vous comprenez, il y a un décalage. Du moment que on a eu un revirement de situation, euh, les indices, l'or aussi, a commencé à repartir à la hausse. Euh, donc, euh, je vais tout simplement euh, enlever ma comparaison. Comme ça, pour vous montrer euh, un peu ce qui est arrivé ici. Donc, ici, à, à partir d'à peu près octobre, novembre 2008, on a eu un revirement précoce sur euh, l'or, le, le, les orifères et les argentifères. C'est la même chose qui s'est produite. Le premier crash qu'on a eu sur Standard Poor's, euh, Nasdaq et compagnie, est arrivé ici, red. Ici, on n'a pas encore le revirement, en tout cas on va voir, là. je pense qu'on n'a pas encore le revirement immédiatement, ou peut-être qu'il pourrait arriver, mais le... sur les argentifères, on sent déjà qu'il y a un revirement qui se met en place, et c'est ça qui est toute la la. la, la... La similitude de ce qui est arrivé ici en 2008-2009, l'or continue sa montée, orifères, argentifères ont mangé euh, un bon coup, mais euh, sont en retournement vers la hausse, n'ont pas encore euh, dépassé les anciens sommets, et, mais ça ne tarderait pas euh, à venir. Donc, euh, ce que je vous dis, je pense, c'est mon scénario. Je pense que l'or va continuer à poursuivre sa montée et les orifères argentifères, de la même manière que ça s'est produit en 2008-2009, vont continuer à monter. On n'a pas encore eu le, le, le, le signe vraiment fort de la poussée des orifères et des argentifères, mais ça ne saurait pas tarder très longtemps. Donc, résumé de la situation, pétrole, catastrophe. Euh, énorme. Euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est historique, euh, quelque chose qui n'avait pas été vécu euh, depuis, c'est un cru de 2000, euh, 1998. Donc, euh, la situation est vraiment pas jolie au niveau du pétrole. Euh, au niveau des indices, ben, on injecte, on va continuer à injecter, pas de problème, on injecte de l'argent. Euh, Fake, de la fake monnaie dans le système pour maintenir tout ça. Donc, euh, on pourrait avoir une remontée. Je pense qu'éventuellement, on va réavoir un autre creux qui va se dessiner. Euh, de la même manière que ça s'est fait en 2008, vous voyez très bien qu'on a eu comme une. une euh, on va y aller avec. Euh, rapidement comme ça. Je vais finir ça au, <rire> au plus vite pour ne pas vous ennuyer. Donc, on a ici, on voit très très bien le creux euh, qui est arrivé en 2008 au niveau, de, par exemple, du temps. Excusez, Standard and poor. Euh, première chute, rebond, un rebond qui était moins important. On avait eu un rebond ici, mais ce que je veux dire, le, le creux s'est construit et ici on a une divergence haussière. Donc ici ça, ba ça baisse, le, le, le prix baissait, mais pourtant ici le RSI et les autres indicateurs, euh, regardez, qui s'en allaient à monter. Donc ça c'est une divergence haussière où on avait un changement de cap. Moyenne mobile, euh, ici j'ai la moyenne mobile. Euh, qui équivaut à peu près 50, là on pourrait mettre la euh, L, on voit qu'il y a eu une cassure à la hausse, donc on n'est vraiment pas rendu là dans notre scénario, c'est la raison pour laquelle je dis que sur les indices, sur les marchés en ce moment, il faut pas être présent, c'est ce que je pense, donc euh, oui, on peut avoir du rebond, mais euh, il faut pas être présent, et l'argent continue euh, son scénario aussi, donc on se revoit bientôt.